Non, je dirais qu'il y a trois euh, facteurs clés de succès dans ce dispositif. Le premier étant euh, d'avoir véritablement mis nos apprenants au cœur du dispositif. Nos apprenants, ce sont nos conseillères sur les points de vente qui n'ont pas accès à un ordinateur. Donc Nous avons euh, étudié la meilleure façon pour elles de les former à distance et c'est pour ça que nous avons choisi le smartphone, donc, qui est le, le device qu'elles utilisent le plus au quotidien. Un deuxième facteur clé de succès a été la façon dont nous avons engagé nos parties prenantes sur la région Asie. Alors le sponsor, bien entendu, donc, qui s'est impliqué en expliquant, en valorisant la démarche auprès des conseillères. Mais également pour moi, le plus important, c'était l'engagement des personnes sur le terrain qui pouvaient relayer les messages et accompagner les conseillères au quotidien, donc à savoir les commerciaux, les formateurs et euh, les managers de proximité que nous avons engagés dès le départ. Et enfin, le troisième facteur clé du succès de ce dispositif a été l'accompagnement que nous avons mis en place auprès de, de notre région Asie pour les rendre autonomes dans un premier temps, qui à son tour a accompagné les différents marchés dans les différents déploiements que nous avons pu faire.